vous êtes guitariste à la recherche d'une amplification polyvalente sur batterie, HK Audio vous propose l'enceinte amplifiée autonome Move 8. La Move 8 est une enceinte de sonorisation nomade équipée de deux batteries pour tous les musiciens en quête d'autonomie. Particulièrement destinée aux guitaristes, HK Audio a travaillé avec l'équipe de Jukze Kettner pour proposer des fonctionnalités dédiées. Outre son mixeur 4 voix avec entrée micro ligne et instrument, la Move 8 intègre une simulation authentique de baffles de guitare Celestion. Cette fonction disponible sur le canal instrument permet de choisir parmi trois modèles phares, le Celestion Greenback, le Celestion Blue et le célèbre Celestion Vintage 30. Assurez-vous ainsi un rendu sonore fidèle sans vous encombrer d'un baffle difficile à transporter et en vous affranchissant d'une alimentation électrique pour fonctionner. Audio n'a rien oublié pour répondre à l'exigence de tous les guitaristes en proposant une application gratuite dédiée pour smartphone ou tablette disponible sur iOS et Android. Utilisez ainsi des effets supplémentaires comme le tremolo, le chorus ou encore le flanger à votre son. De même, branchez vos propres pédales d'effet via la boucle d'effets externe pour personnaliser votre son, comme sur une tête d'ampli classique. Il ne vous reste plus qu'à jouer sur vos backing tracks favorites que vous pouvez directement diffuser depuis votre téléphone via Bluetooth. Les Songwriters ne sont pas en reste et auront le plaisir de pouvoir amplifier leur instrument et leur voix pour une autonomie totale, sans passer par une table de mixage externe avec un son de qualité professionnelle. Dans son caisson en bois, la Move 8 vous assurera une mobilité à toute épreuve pour amplifier votre musique où bon vous semble.